Pour installer des voix de synthèse vocale, pour les lire dans un lecteur de PDF, commencez par installer des voix dans les préférences système. Je marque ici « Langue pour aller dans les paramètres de langue. Et je contrôle les langues qui sont ajoutées ici. S'il manque la langue, il faut ajouter une langue, la choisir dans la liste, et faire toujours attention de choisir une langue qui a le plus d'outils possible. Ici, les icônes, c'est correcteur orthographique, synthèse vocale, dictée vocale et écriture manuscrite. Quand vous avez choisi la voix avec l'accent que vous souhaitez, vous cliquez sur « Suivant ». Vous laissez les coches comme elles sont, en faisant attention que « Définir comme langue d'affichage » de Windows ne soit pas activé. Et vous cliquez sur « Installer ». Vous attendez que ça se fasse. Quand c'est terminé, vous allez dans votre lecteur de PDF, ici PDF Exchange Editor. Vous allez dans les préférences, édition, préférences. Tout en bas, il y a un onglet qui s'appelle Voix. Et ici, on voit que pour les options de lecture, elle va utiliser la Voix, la voix par défaut, c'est-à-dire la Voix de Windows. Si je décoche ici, j'ai maintenant accès à une liste de langues qui correspond aux langues qui, est, qui sont installées dans mon Windows. Je choisis si je veux la synthèse vocale en anglais. J'applique. Je peux aussi choisir soit les attributs d'élocution par défaut ou bien la hauteur et la vitesse qui soient plus grandes, plus hautes, plus petites, etc. J'ouvre un fichier dans la langue désirée. Je sélectionne. Et cette fois, je vais pouvoir écouter le texte Cosa devono cucinare i ragazzi il di lavoro dans la langue qui est désirée.